Les différents types de marketing de bouche à oreille. Alors, il y en a trois principalement. Je, je simplifie et je schématise. D'abord, il y a celui-ci que vous connaissez tous. Et je vais vous montrer la vidéo. C'est Jean-Claude Van Damme avec Volvo Trucks. Tiens, c'est du B2B. D'ailleurs, il y avait une autre vidéo que je vous ai montrée aussi. C'était Caterpillar. Encore du B2B. Tiens, c'est intéressant. Parce qu'en B2B, c'est difficile de sortir du lot, donc euh, finalement, ces méthodes de marketing de bouche à oreille-là sont assez pratiques. Ça, c'est de la publicité, en fait. C'est fait par des publicitaires très intelligents, mais c'est de la publicité. 83, 000 vues, 83 millions de vues pardon pour euh, Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est pas Gangnam Style, mais c'est quand même pas mal. Et euh, un budget conséquent, quand même, parce qu'il y a un budget publicitaire avec un, avec un leader d'opinion qui est cher, donc... Euh, un budget d'environ 2,2 millions d'euros. Voilà, ça c'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est pas, pas garanti, c'est pas, pas à la portée de tout le monde. Euh, D'ailleurs, ça va pas forcément plus à tout le monde chez Volvo Trucks quand c'est arrivé, même si on ne peut reconnaître que euh, l'efficacité de la chose. Donc c'est très efficace, mais n'est pas donné sur des méthodes publicitaires qui sont très très fortes. Par contre, les mécanismes sont très très proches du bouche-à-oreille, on y reviendra quand on verra les mécanismes bouche-à-oreille avec Andy Sarnovitz. Et puis après, il y a le buzz. Alors le buzz, ça, vous connaissez, parce que vous connaissez BuzzFeed. Alors il est mort en France. Il est mort l'année dernière, je crois. Euh, mais il existe encore euh, aux États-Unis. Mais enfin, vous en connaissez d'autres euh, qui sont sur le même style. Euh, et là, il y a une grosse différence entre... Euh, là, euh, ce qu'on appelle... Euh, ce qu'on on appellerait ça du branded content, en fait. Euh, vous entendrez peut-être le terme de brand content en France... En France. Mais c'est c'est propre, on doit dire branded content, c'est-à-dire du contenu de marque. Donc là, on est sur un sur un contenu ludique qui joue sur la marque très publicitaire, mais ça ça, ça, ça fonctionne bien. Le buzz, lui, ben, c'est suffit de reprendre buzzfeed, lol, win, oh my god, cute, trashy, fail, WTF. Ok, c'est bon, vous avez compris. Là, on va s'adresser plutôt aux bas instincts. Ça, dans le monde de l'entreprise, aïe, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a qui s'y risquent. Effectivement, quand on le fait, ben des fois ça marche, des fois ça fait des bad buzz. Mais ça peut marcher. Et puis, on peut faire aussi du content marketing. Ça, c'est des choses qu'on va trouver plus classiquement en, en B2B, mais qui peuvent. Euh, on peut sortir du lot aussi avec des tout petits budgets. Et voilà, l'exemple, c'est le. C'est celui-là. Je, je vous montre un peu plus en détail ici. C'est le. Le livre noir des Big Data. Voilà. Ben, en fait, c'était en 2017, je crois, on avait déjà écrit deux ou trois sur le sujet. Pas mal de livres blancs sur les Big Data. Et euh, un client nous missionne, James Group, pour écrire un nouveau livre blanc sur les Big Data. Et là, on lui dit, ben non, il y en a trop. Il y a trop de, trop de livres blancs sur les Big Data. Il faudrait qu'on écrive un livre noir sur les Big Data. Donc, on a écrit ce livre noir, et on a fait 400 téléchargements en une matinée, sans médias. médias. Vous savez que un téléchargement sur LinkedIn, ça peut aller chercher 70, 100 euros sans problème. Ça fait de l'argent, d'économiser. Et voilà, c'est ça le principe du marketing du bouche à oreille. C'est d'essayer de faire sortir du lot, à la différence du branded content, où on va avoir des budgets conséquents, avec des méthodes publicitaires, qui sont pas répréhensibles, hein, mais c'est autre chose, une autre discipline. Le buzz, où là on va s'adresser à des choses pas très fines, on va dire comme ça, et qui sont en général difficiles à recycler dans les entreprises. Et puis le marketing du push à oreille, qui lui va être quelque chose d'un peu entre les deux, qui va consister à être malin, à être euh, de créer un contenu qui sorte du lot et qui sans pour autant euh, aller euh, gratter contre les murs là où il ne faut pas.